Oui, bonjour. Oui. Bonjour, madame. C'est Annabella, oui. la mexicaine. C'est qui? C'est Annabella. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai un problème là. Oui. J'ai un problème d'amour, ma chérie. Tu es un homme ou tu es une femme? Pardon? Tu es un homme ou tu es une femme? Je suis une femme, ma chérie. Ah bon Oui ma chérie, je suis une oh. dame. Tu as une dame, ok, oui. on l'écoute. Oui. Voilà, en fait le problème qui se pose là, oui. depuis là ça fait au moins peut-être, ça fait au moins peut-être 10 ans aujourd'hui, 10 ans. Oui, porté la madame. sécuriser le direct, oui. Dans oui. les 10 ans, je n'arrive pas à trouver d'homme. D'accord. Je ne sais pas quest ce que j'ai fait. Je n'arrive oui. pas à trouver d'homme, je suis toujours célibataire. J'en ai marre d'être célibataire. Je n'arrive pas à trouver d'homme. Je ne sais pas si c'est la malchance ou c'est quoi. Je ne connais rien. C'est pourquoi je venais que toi aussi, tu m'expliques un peu pour que, pour que tu me dises qu'est-ce qu'il faut faire. Quels conseils tu peux me donner. Pardon, attends, je mets la caméra. Pardon. J'arrive. Allô Oui, je suis là. Oui, mais on ne voit pas la caméra. Oui, j'étais en train de mettre le foulard. Je viens ah, de me réveiller. Ah tu vas ah, d'accord. Mmh. Okay. D'accord. Okay. Donc ça où... veut dire que Oui. Donc ça veut dire que tu es une jeune une jeune dame, tu n'as pas la chance en amour. Tout à fait. À chaque fois que tu es dans une relation, ça ne marche pas. C'est ça D'accord. Je n'ai pas d'homme, je n'ai rien. Et donc, quand tu sois avec un homme, c'est combien de temps après C'est-à-dire, quand tu... Oui, mmh. attends. Oui, oui c'est moi. D'accord. C'est moi. Oui. Donc, voilà, c'est le problème là que j'ai là ce matin. Donc, explique-moi un peu pour que j'essaie aussi de comprendre pourquoi je n'arrive pas à trouver de mariage, comment je n'arrive pas à trouver d'homme dans ma vie. Parce que je suis là, j'ai tout. J'ai un peu l'argent, j'ai un peu ma petite vie, j'ai un peu mes petites choses, et tout, et tout. Mais je n'arrive pas toujours à trouver d'homme. Je ne sais pas c'est la sorcellerie, c'est quoi, c'est Dieu qui me déteste. Donc, explique-moi, toi qui es coach, pour que je sache ma position aujourd'hui. Vous me suivez depuis, quand, depuis combien de temps euh, Je vous suis, ça fait plus de, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train d'arrondir à 6 ans. On est en train d'arrondir à 6 ans Mmh. C'est bizarre, ça ne fait, fait, fait pas plus de 5 ans que je, je, fais, je fais ça. Mais bon, anyway. Donc, ça veut dire que... Euh, bon, vous me suivez pourquoi au juste euh, Je vous suis pourquoi, mais parce que vous êtes coach. Vous êtes coach, donc vous aidez les gens, vous donnez des conseils. Donc, pour moi, moi aussi, je suis venu tenter ma chance pour essayer Merci. de savoir si euh, ma soeur ou euh, la coach peut me conseiller dans un bon sens pour essayer de trouver un homme dans ma vie. D'accord. Donc, je suis une bonne coach. Ah oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas une bonne coach. Vous êtes quoi, vous Vous êtes une bonne coach. Vous êtes une, une dame. Tout le monde vous connaît. D'accord. Parce que je, je, je reconnais un peu votre face. Hum. Et ah, bon. euh, Je reconnais votre face. Et vous avez euh, cette habitude-là de, de faire des vidéos, de m'insulter. dis-donc, oh, ben pas dis donc, ben dis donc non, madame. Non, vous allez pas non, non, non, non écoutez. Et, est, est, non, écoutez. Pas. Écoutez, écoutez, mademoiselle ou monsieur, écoutez. Oui. Ça fait, ça fait quand même madame. un moment. C'est madame, ok. Ça fait ça fait un moment que vous faites des vidéos, que vous m'insultez, vous m'attaquez, vous m'attaquez. Je ne sais pas pourquoi, mais vous passez tout votre temps à m'attaquer. Je vous ai jamais répondu, mais voilà, parce que j'ai pas trouvé ça utile. Et Dieu merci aujourd'hui, vous, vous vous êtes dans dans, dans mon émission. Donc j'aimerais aux yeux du monde entier vous demander ce que j'ai pu vous faire, qu'est-ce que qu'est-ce que je vous ai fait. Est-ce que je, vous, on a déjà eu un problème qu'est ce que je vous ai fait pour que vous passez tout votre temps à m'insulter à me traiter de tous les noms pourquoi ouais. ouais madame ouais, vraiment ouais. si tu veux que j'aborde le sujet je vais aborder le sujet là mais ouais. franchement je ne venais pas pour ça euh, oui, mais, mais vous, vous n'êtes pas venu pour ça mais comme vous passez votre temps à m'attaquer donc ça tombe bien parce que comme on le dit, c'est bien beau d'attaquer les gens derrière. Maintenant, aujourd'hui, je suis face à face, on est face à face. Dites-moi ce que moi je vous ai fait. Dites-moi si on a déjà eu un problème. Si je vous ai fait quelque chose, je vais me présenter mes excuses parce que je ne sais pas vraiment ce que je vous ai fait. Donc, devant les gens, parce qu'on m'envoie chaque fois vos vidéos, mais Kavya m'envoie vos vidéos. Ah, coach, vous avez un problème avec, euh, avec euh, cette personne, la personne vous attaque tout le temps. Je dis non, je ne la, je la connais pas, je n'ai pas de problème avec la personne. Voilà, donc Dieu merci aujourd'hui. Vous êtes dans mon direct. Parce qu'on ne peut pas attaquer une personne tous les jours et puis la regarder, la suivre tous les jours. Ce n'est pas, pour... pas possible. Donc, on ne peut ça. pas détester une personne et puis être toujours dans ses directs. Donc, Annabelle, dites-moi aujourd'hui, dites devant le, le, le monde entier, ce que je vous ai fait. Pourquoi tous les jours vous m'attaquez? Ah ben. Madame, euh, déjà, premièrement.. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais vous dire même au juste euh, Vous attaquer, ça serait trop dire Vous savez, on attaque des gens avec des bâtons On les agresse, on lutte avec eux Oui mais euh, l'agression Verbalement, verbalement, verbalement. Ouais. Ok, je comprends mieux oui. euh, Vraiment Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas si vous avez mis des organes dans ça Et je ne pense pas que Quand vous dites, quand vous insinuez, Quand vous insinuez que, que Je vous ai insulté, ben, vraiment franchement euh, ça ne vient pas de moi. Moi, je ne connais pas insulter des gens et je jamais insulté. Mais plutôt, tu pourrais peut-être employer dans le sens que non, j'étais lancé des mots ou j'étais lancé non, mais des, des C'est des, des, des insultes, en fait. C'est des insultes. Euh, de que vous de faites. quelle nature, madame bah, C'est des insultes. C'est en français. Ça dit que quand vous, vous, vous, vous, vous, traitez, vous traitez mon physique, quand vous traitez euh, ce que, mon apparence, enfin, c'est de l'injure. Et, et, et moi, je ne sais pas ce que j'ai pu vous faire puisque... Moi, je sais qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais eu, on ne s'est jamais écrit, je ne vous ai jamais rien fait. Pourquoi est-ce que, même si vous, si vous cherchez des vues ou des abonnés, enfin, je dis, euh, ce n'est pas gentil, ce n'est pas vraiment gentil. Vous, c'est tout le temps. C'est devenu de l'harcèlement. Vous me harcelez, harcelez, limite. Parce que vous passez tout votre temps à parler de coach à coach à coach à Je vous ai fait quoi mais euh, ben franchement, tu es une star, je suis une star, tu comprends un peu. Ah non et non non, euh... non vous n'êtes pas une star parce qu'une star ne peut pas parler comme ça d'une autre star. Une star ne, peut... ne, ne, ne ça c'est les attends, gens qui ne sont pas stars. Donc, qu'est-ce nous... qu que vous racontez madame En fait, ben, si. quand vous dites que quand vous dites que non une star ne peut pas dire en fait moi je suis non, dans une dans mon star mon peut je pas passer les... son temps à harceler une star, c'est pas possible. Mais ma chérie, on harcèle une personne physiquement. On ne peut pas harceler une personne virtuellement. C'est impossible. Ça. Ben, si, si, si, ce que vous faites, c'est de l'harcèlement, madame. Oui, monsieur. Ah, euh, c'est de okay. l'harcèlement. C'est euh, de l'harcèlement. Euh, apparemment, parce vous avez mal. Parce que, que vous, vous parlez de moi, en fait. Vous, vous, vous, vous, dites mon nom. Et vous parlez. Et tout le monde sait ce ce que vous, vous parlez. C'est de, de l'harcèlement ce que vous faites. Mais vous êtes public, madame. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous êtes public, Madame Coach. Vous êtes public. Même moi, on dit de n'importe quoi sur moi. Tout comme toi, on dit de n'importe quoi sur moi. Nous ne oui. sommes pas peut-être tombés du ciel ou bien quelque chose comme ça. Tu es public. Oui. On ne sait pas d'où les gens viennent. Mais en fait, ça me sidère un peu que tu puisses prendre mes mots et mes paroles au sérieux, vraiment, franchement. Non, mais. À votre non, catégorie en fait, de dame, moi, je pense que non, tu ne peux pas. Non, non, non. En, hein. fait, en fait, euh, euh, monsieur ou madame Annabelle, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, en fait, je ne suis pas pour ce genre de d'attitude. C'est-à-dire que insulter parce qu'il faut insulter, parce qu'il faut, faut faire des vues ou il faut avoir des abonnés, moi je ne suis pas dedans. Donc moi, en fait, c'est des choses mon cas. Que je que Et puis bon, bon, si vous, si, si vous si vous passez votre temps à me harceler, si vous passez votre temps à m'insulter, il n'y a pas de souci. Vous comprenez, vous avez toujours fait, je ne vous ai jamais répondu. Mais quand on insulte une personne comme ça, quand on harcèle une personne comme ça, on ne suit pas la personne. Parce que quand je publie mes photos, vous allez commenter, vous m'insultez. Ah ben Sans... oui, c'est public. hein. Quand c'est public, qu'est-ce qu'on fait, madame on, publie, on, on commente, on met quand même un petit commentaire, un petit truc. Oui, mais... Est-ce que vous vous, vous vous rendez pense, compte Quand tu vous suis quelqu'un qui est public, public? Mm -hmm. si tu n'aimes pas la personne, il ne faut pas suivre la personne. Ah ben, et si pas. je t'aime, tu vas m'empêcher de t'aimer, madame. Ah, vous m'aimez Ah ben oui, ben je vous aime. C'est pourquoi je suis là. Si je ne vous aimais pas, je ne viendrais pas ici. Ça devait être la guerre jusqu'à... Ah d'accord donc vous êtes donc d'accord vous êtes un fan refoulé en fait un fan refoulé euh, oui. là ce sont vos propos que donc, vous avez pris sûrement dans le dictionnaire ça ne vient pas de moi madame je ne suis pas <rire> Mais vous, ça je, ne je peut pas venir de vous, vous Anna ça ne peut pas venir de vous ce genre de ce genre de mots euh, je ne suis pas sûr que vous connaissez voilà ah. ça s'appelle vous êtes <rire> vous, vous qui êtes, avez fait vous des grandes êtes... études je peux comprendre non en fait n'est pas une histoire de faire des grandes études monsieur oui. ou madame monsieur ou madame je n'ai pas fait de grandes études non je dis pas ça mais un fan refoulé, fait enfin, c'est le français basique, en fait, vous voyez Mais bon, il euh, faut comprendre que vous ne sachez pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire que vous m'aimez, mais en fait, vous ressentez, vous, vous manifestez votre amour autrement. Euh, Tout ça, c'était peut-être pour attirer l'attention, mon attention, peut-être. C'est ça, hein Ah ben, mais votre attention, mais vous m'avez vous toujours répondu, vrai ou faux Non, je ne vous ai jamais répondu. En commentaire, vous ne m'avez jamais répondu Non, en commentaire, je vous ai répondu une fois sur ma page, je vous êtes venu commenter je vous ai ah, ben répondu, mais les vidéos que vous madame. faites, je ne vous ai jamais répondu, monsieur ou madame. Oh, monsieur, s'il vous plaît, employez le, employez le thème madame parce que je suis une dame. Euh, là où je suis, là, je suis venu avec tout mon peuple, comme vous, vous aussi, vous êtes là avec, euh, avec votre peuple. Donc, euh, tu es une blogueuse, coach. Ah non, et je ne suis pas une suis blogueuse. blogueuse. Non, euh, je ne suis pas une blogueuse. Danseuse non. et interprète. Non, madame, madame, je ne suis pas une blogueuse. Je suis conseillère matrimoniale, s'il vous plaît. Oh. Je ne suis pas une blogueuse. Mmh. Ok, d'accord, je comprends. Donc, euh, euh, dans notre rang à deux, euh, oui. nous, nous sommes collègues ou pas Ah non, on n'est pas collègues. Ah ben pourquoi Tu viens sur les réseaux sociaux, tu sors dans les télés tout comme moi aussi. Ah bon Ouais, je ne vois rien de différent. Seulement que la différence est que… Mais il mais y a des journalistes qui sortent la à la personne, télé et il y a des artistes qui sortent à la télé, mais ce ne sont pas collègues. Madame Amon Chica, franchement... Euh, C'est pas Amon s'il vous plaît. Ah, d'accord, vous voyez. Donc, euh, particulièrement moi, je ne vous déteste pas. Donc, euh, oui. il faudrait que vous le compreniez aujourd'hui. Vous me permettez je de me, me parfumer, pas. Madame Anna Oui Vous me permettez de me parfumer Oui, parfumez-vous, Madame, comme vous voulez. Je vous mets un peu de parfum. parfum -là. Là, c'est dû à quoi Ce parfum-là, c'est dû à quoi quand vous vous parfumez C'est dû à quoi C'est pour dire que nous, ensemble. Enfin, c'est pour chasse, chasse, chasser les esprits, comme les Anna. Ah, d'accord. Oui. Euh, j'ai aussi mon Prada. Ton, ton parfum-là, c'est quelle marque Moi, j'ai du Prada, là. C'est du parfum privé, en fait. Ah, moi, c'est du Prada. Moi, je frotte, euh, mais, Anna, je frotte du Prada. mais Anna, ton Prada, là, ce n'est pas fatigué. Oui. Tu parles de quoi Fatigué de quoi Prada pas pas fatiguée, Anna, là, ça. Anna, ton oui. parfum Pradala, il est fatigué. Oui. Ça fait 50 <rire> fois que tu montes le parfum. J'en ai Pradala. plusieurs, ma chérie. Anna, faut changer un peu de parfum. Quel change parfum? un peu. Ai change un peu. peu change un ma peu ma de page. parfum, Anna. Tous les jours, ton même parfum Pradala. est au même niveau. <rire> Et puis ça ne descend pas, ça ne monte pas. la fille c'est... Mais <rire> madame, mais, mais, mais madame, sincèrement, est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis venue là, je ne suis pas venue me discuter avec vous. Je ne veux pas me disputer avec vous. Je suis venue en paix. Oui. Donc franchement. Non, il, fallait un peu, il fallait un peu, régler des choses et puis après maintenant on continue. Là, tout est réglé, on peut continuer. Oui. Voilà, on a quand même réglé, on a quand même réglé, mais n'oublie pas quand même que nous sommes collègues, le collègue. On n'est pas collègues, Anna mmh, ma chérie, nous sommes collègues, ma chérie. Toi-même tu sais que toi-même tu sais que non. Mmh. Toi aussi, quand une star vient commenter là-bas, quand je fais comme ça là, toi aussi tu commentes pour me rendre aussi star, parce mais que je tu n'es pas sûr que moi je te Mais fabrique. ce que j'ai fait, j'ai commenté? Ah, je comme ça on se fabrique, tu m'augmentes les vues je t'augmente aussi les vues même comme ah. toi tu n'en veux pas mais moi j'en veux hein? ah, c'est comme ça qu'on fait franchement je ne te déteste pas si je te détestais maman je devais peut-être être là en train de t'insulter, de manquer du respect mais mm -hmm. je ne suis pas comme ça ne nous, nous confondons pas peut-être ce que euh, les réseaux sociaux euh, nous montrent et, et, et mm -hmm. la réalité parce que là maintenant on vit la réalité en cause pour la première fois et je pense que non, la discussion ça peut nous dégager dans beaucoup de trucs, dans beaucoup de sujets, à mieux nous comprendre normalement sur la compréhension. Ouais. Donc, euh, franchement, euh, je suis désolé, peut-être, je peux parfois un tout petit peu abuser sur les commentaires, tu peux avoir raison, mais bah oui, ça ne me dit pas, pas quand même plus que ça. Tu abuses trop, Mais Maman, les bordels vont parler, quoi. Toi-même, tu es une femme, je suis une femme. Hein? Oui. Quand je vais aller chez l'autre, on va faire comment, et tout, et tout. Bon, mm. sinon, quand même, raconte-moi alors. On fait comment Tu alors racontais quoi eh, est, On est des camarades, pourquoi on cause Ok, d'accord. Mais toi-même là, tu te sens ta as, stamanée, as là tu te sens jusqu'à. Je me sens par dit rapport elle. à quoi? Je dis à ma copine. Ma copine. Hey, je ne suis pas ma copine, copine, hein ah, Je ne okay. suis pas ta copine. Ok. Ok, madame. Madame oui. Coach. Voilà, madame est mieux. Madame okay. est mieux. Euh, madame Coach, franchement. <rire> <rire> Aidez-moi, je n'arrive pas à trouver d'hommes J'arrive pas à trouver de mari Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu me conseilles Bon, Anna, bon, moi, pour te dire vrai Tu sais, les hommes, ils n'aiment pas les femmes faciles hein? Anna, es beaucoup facile hein? uh -huh. Voilà, es trop facile Donc, euh, ce qui fait que les hommes euh, Ils n'aiment pas les femmes faciles Fais-toi un peu désiré Fais-toi, je sais pas, donne-toi un genre Tu ne te donnes pas de genre C'est pour ça Il faut que je fasse alors quoi, le genre là que tu parles là, Il faut que je fasse, il faut que j'emploie Encore quoi, j'ai déjà tout fait oui, parce Tout. que Anna, quand tu es dans une relation, tu tombes, tu tombes amoureuse trop rapidement, tu vois. Ça, ah, c'est vrai. Voilà, et les hommes, ils n'aiment pas ça. Il faut qu'il y ait un mystère autour de toi. Anna, tu n'as pas de mystère. Dès que tu es avec ça. un gars, oh chérie, je t'aime, mmh, tu me plais, hein? ton bangala me plaît. Hein? Non, Anna, on ne fait pas ça. Mmh. On ne fait pas ça. Donne-toi un peu un genre. Joue un mmh. peu les, les, les, les femmes fatales. C'est vrai, c'est vrai. Tu, tu vois, sais que, que nous sommes nous deux, nous deux, nous sommes des femmes fatales, toi et moi. Ah non, moi, je suis fatale, toi, tu es fatal. Parce que où tu es là, là tu dis que tu n'as pas de chance mais... en amour. Ça dit non, que attends, mais, attends, mais ça ne veut pas dire que tu étais en train de la présidence, que peut-être que tu me dépasses. Tu vois un peu, mais bon, nous en sommes mais pas. Mais la présidence, à quoi avoir c'est qu'on est en train de dire ah, mais Il faut toujours tout mettre dedans. Donc, euh, il faut toujours parler parce que <rire> toi, t'es un T'es un Tu as des enfants. Mais oui. contre, moi, euh, je souffre trop depuis plus de 10 ans. Je n'ai pas d'homme. Tous les blancs avec qui je suis sorti sont partis. Bien mmh. sûr, j'ai mangé leur argent, j'aime manger assez d'argent des Européens. J'en ai assez mangé. Pour ça, je te dis vraiment, vraiment, vraiment, mais mmh. euh, ça m'a vraiment conduit à rien. Et puis euh, aujourd'hui, je suis plus que malheureuse, une femme sans homme. Et franchement, euh, je me pose la question. Euh, parfois des trucs comme ça, là, j'ai des mauvaises idées, j'ai des mauvaises pensées. En fait, je ne sais plus quoi faire, en fait. Quand tu dis tu as les mauvaises idées, c'est quoi, par exemple ah parfois ça un, mes amours vous 'cuser je vais te dire les mauvaises idées les mauvaises idées dans le sens que vraiment j'ai envie de tout arrêter de tout complètement arrêter parce que je suis déjà désespéré hein? les gens m'utilisent les gens m'utilisent les gens m'utilisent les gens m'utilisent les gens m'utilisent hein? mais moi je suis fatigué de ça je ne veux plus trop manger manger à gauche manger là-bas manger là-bas manger, là manger là- bas ça me fatigue j'ai besoin d'un homme j'ai besoin de mon mari mon propre homme voilà un peu le problème là que tu me conseilles tu es coach. Donne-moi les bonnes nouvelles pour que je reparte d'ici avec la bénédiction. Oui. Ouais. Bon, Anna, moi, c'est ce que, que je peux te dire, c'est ça, hein, c'est-à-dire arrête d'être trop, euh, trop la donne à la benja, parce que ton seul défaut, tu as une belle femme, tu as une très belle femme, élégante et tout, mais ton seul défaut, c'est ça, ouais. quoi. C'est-à-dire que tu tombes rapidement amoureuse, et puis euh, tu ne te donnes pas un genre, et puis tu es limite collante. C'est-à-dire que quand tu es avec un gars, tu, tu le colles trop. On le beaucoup. Mmh. Voilà, voilà c'est ça. Tu le colles trop. Donc essaye un peu, quand tu es dans une relation, essaye de ne pas trop montrer tes, tes sentiments, essaye de te donner un genre, c'est-à-dire que essaye de ne pas, de ne pas trop, trop coller le gars, et puis donne-lui donne, donne son espace, et puis toi un peu, voilà, donne-toi un genre, c'est-à-dire que fais-toi un peu désiré, fais-toi rare, pour que le gars, il te cherche. Mais toi, on ne te cherche pas. Toi, tu, ouais. sais, tu, es, tu es tu le gars comme ça. Chérie, tu m'as pas appelé, chérie, chérie. Non, c'est pas ça. Tu as raison, c'est vrai. Ils aiment pas trop, ça. Je suis possessive. Pour oh, ça, tu as raison. Oui, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. C'est ça ton défaut. Donc, si tu essaies de régler ce côté-là, ça va le faire, Anna. Ah, oui. Mais entre-temps aussi, mais entre-temps aussi. Oui. Euh, euh, tu peux me mettre en relation là-bas parce que toi, tu, tu pars à la présidence, tu pars un peu partout. Il n'y a pas un bon truc là-bas que tu peux me poser là-bas. Moi aussi, je n'ai pas mon billet, je viens là-bas. Hein? Donc, tu, tu veux que je te trouve un gars à Bijan, en Côte d'Ivoire? Oui, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est riche. On ne veut pas des pauvres, tu le sais très bien. On veut des riches. Tu, Donc, euh, toi, tu es une grande dame, tu es connue internationalement. Tu es même connue à la présidence. lorsque le président Alassane Ouattara vit même sa femme. Donc, le, le, le, le, le genre de relation, j'ai envie d'être copine avec toi. On peut alors devenir copine, ou deux. On devient copine. Tu veux? Ok, bon. Je vais, si, tu, tu veux que, si tu veux qu'on devienne copine, je vais demander mm -hmm. l'avis. Je vais demander l'avis de mes cavia. Si mes cavia yeah. me disent... Si mes cavias mmh. me disent OK, voilà. Si mes cavias acceptent, voilà. Si mes caviars acceptent qu'on soit, on soit des copines, des copines. là, là, il n'y a pas de souci, on mmh. sera des copines. Vraiment, Donc je vais je, demander je, à mes caviars, caviar je vais demander vraiment, à, à mes, mes cavias, je vais faire tout à l'heure, je vais poser la question sur Facebook, parce que mmh. là-bas, je peux mettre au moins un postes, Je mets, je dis, est-ce que vous voulez que, vous voulez que j'accepte l'amitié de Anna Si les caviars mmh. disent oui, on devient amis. Mais si les caviars mmh. disent non, on ne va pas devenir copine. Mais oui, mais n'oublie pas, pas aussi que non, c'est Dieu qui va nous juger. Ce ne sont pas les caviars. Donc, c'est Dieu qui va nous juger, nous deux. Donc, mm -hmm. si les caviars refusent là-bas, c'est toi la seule décision qui te revient. Parce que les caviars ne peuvent pas nous commander. Comme moi-même, je peux dire que mes femmes ne me commandent pas. Ce sont ceux qui nous suivent. Bien sûr que ce sont ceux qui nous aident à nous propulser, pour aller un peu plus loin. Mais mm -hmm. ce ne sont pas ceux qui ont le dernier mot, c'est nous. Parce que ce sont eux qui nous suivent Donc vraiment je vais écouter ton conseil Et vraiment, j'ai vraiment envie Parce que tu es une femme vraiment exemplaire Tu n'es pas comme ces petites filles là, tu comprends Les petites filles, les petites filles Toi tu es une grande dame quand je te, Moi je vais te dire la vérité aujourd'hui Quand je te provoque souvent là Quand je te lance les mots Ce ne sont pas des injures C'est ma façon de parler Mais ce ne sont pas des injures Believe of me je te dis vraiment la vérité. Donc, quand je te lance les mots comme ça, c'est quelqu'un qui veut de l'approche vers toi. Quand tu vois quelqu'un qui fait comme ça, qui fait comme ça, il veut de l'approche vers toi. Donc, parfois, on peut lancer les mots. Euh, c'est pas, en fait, euh, bon, la personne peut prendre ça d'une autre façon. Ça peut arriver parce qu'on ne peut pas savoir ce que la personne pense. Donc ouais. du coup, euh, I'm so sorry, je suis désolé pour ça Parce que bon, je sais aussi comment je manipule avec mes commentaires Ça peut aussi être parfois abusif, nous sommes des humains Mais euh, ça, ça n'empêche pas que j'ai un cœur aussi, je suis un être humain Donc euh, vraiment désolé, désolé encore une fois Mais tu es vraiment l'une des qualités aussi que, non, que je suis beaucoup Je ne me suis pas mes petits trucs là, mais je te suis beaucoup ah, là pas tu de sais toi, ça, Arrête là, tu dis es... arrête, tu suis tout pardon. Tu... copine <rire> Anna, pardon, en tout cas Anna, je te es, laisse t es t es t es au travail. Là, tu sais te laisse, es au boulot merci euh, vraiment euh, tu es au boulot et puis je te laisse avec tes caviar de toute façon j'ai voulu partager et puis euh, que Dieu te bénisse et bon vent merci bon et amen on est ensemble. Toi, aussi. Bisous, toi aussi bisous que Dieu te bénisse à toi aussi ma mère gros bon bisous bye à bye toi bye, Anna ciao ciao ciao ciao <rire> Anna vraiment en tout cas c'est Dieu qui a fait que elle s'est retrouvée dans mon direct aujourd'hui là. Dans mes amours, mes caviables